Allez, Jiby, on se lève! Quoi? Il, quelle heure Il est Il est 7h, on se prépare pour aller à l'école! Allez, dépêche-toi! Je suis pas à l'école moi! Et pourquoi ça? Pourquoi? Parce que j'ai pas envie! Pourquoi? De toute façon, je peux pas y aller, on m'a amputé des jambes pendant la nuit, je peux pas, je peux pas! Marcher est devenu impossible! Regarde! Et puis il pleut maman, je peux pas y aller, il pleut si je tombe et que je meurs, ah tu vas t'en vouloir putain Et puis vu qu'il pleut maman, ça tombe, je vais tomber malade aujourd'hui. Et ne pas aller les trois prochains jours vu que je serai malade. Alors que si je vais aujourd'hui, j'irai les trois prochains jours. Haha De toute la prof est malade, je vais pas. Ouais je suis au courant à l'avance ouais. Elle m'a envoyé un texton, qu'on est très bien. Maman je ne vais pas Le soleil dort Et quand le soleil dort, je dors aussi Putain Maman c'est pas que je vais pas aller à l'école C'est que je t'aime et que je vous reste avec toi, je veux pas aller à l'école. J'ai pas envie, non, pas ce matin, j'ai pas envie moment j'ai mal la tête, au ventre, aux jambes, aux oreilles, au menton, au nez, aux yeux, au lobes. Attends attends attends. Le problème n'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas. J'ai misé la prof. Je l'ai quitté, elle fait du boudin, voilà. De toute façon, j'ai été hier, ça va hein. Tu peux pour dire dans l'école. T'as rien d'autre à foutre J'ai mes règles. Je peux pas y aller. Bah écoute que je suis un garçon, j'ai mes règles. ses petits soucis, il va me regarder la soupe J'ai oublié d'allumer le chauffage pendant la nuit, maintenant j'ai froid et malade, regarde. Attends attends attends. De toute façon, tu travailles toi Ah non, au chômage. Ben voilà. Tu veux pas travailler Ben voilà.